Bonjour à tous, je suis Muriel, co-déléguée générale de l'Union Syndicale Solidaire, pour être un peu plus précise. Je suis ici pour dire toute, ma, toute notre solidarité avec l'ensemble des salariés, des intermittentes du spectacle et de tous les métiers du monde de la culture dans votre lutte pour la réouverture des lieux de culture et pour la lutte pour préserver les droits et échapper quelque part à la misère, parce que on en est là, malheureusement, aujourd'hui. Alors, solidaire, euh, on revendique aussi avec vous, évidemment, le retrait total de la réforme de l'assurance chômage, la prorogation de l'année blanche pour toutes et tous, maintien des droits sociaux. Euh, notamment du droit au euh, congé à la maternité, on n'était euh, pas très loin pour faire la manifestation du 8 mars euh, donc il y a quelques jours. Pour nous c'est quelque chose de central aussi, que les femmes dans ces luttes-là ne passent pas à la trappe, alors que malheureusement dans la société c'est souvent elles les premières de corvée et elles euh, dont les droits sont bafoués en premier dans les crises. Alors on en est à un an, un an de Covid, hein triste, triste anniversaire et on mesure en fait à peine les dégâts sociaux de cette crise là mais aussi de l'ensemble des politiques néolibérales, ultralibérales, appliquées par les gouvernements depuis tant d'années maintenant. On a tant de sujets aujourd'hui de lutte, on a tant de sujets de lutte, on a les licenciements massifs tandis que certaines grandes entreprises, en fait, continuent à se gaver de profits et à distribuer les dividendes aux actionnaires, ça reste une réalité. On a une précarisation qui est galopante. On a euh, ceux qui étaient déjà au chômage, mais aussi euh, ceux qui sont dans l'intérim, les précaires qui sont sans papier, ceux qui sont sans logement, l'ensemble de la jeunesse aussi. On a aussi en face des projets de loi qui vise à nous restreindre nos libertés encore un peu plus, à contrôler aussi ce que font les associations. On est dans une logique aussi de répression pendant cette crise-là. Et en face, on a un gouvernement qui fait, enfin qui continue quelque part comme avant. Hein. Avec aujourd'hui, il y a une conférence sociale. Solidaire hein. n'est pas invité, donc on est tranquillement là avec vous et on peut le faire. Voilà. La conférence sociale qui va dire s'il euh, va y avoir peut-être une prime distribuée par certaines entreprises aux deuxièmes lignes après les premières de corvée et qui va aussi voir comment on sort des dispositifs d'aide progressivement alors qu'on est encore en pleine crise et on voit que malheureusement ça ne va pas s'arrêter comme ça. Alors, on est présent dans l'ensemble des luttes et il y a plein de luttes en fait, qui s'organisent. C'est ça mon message aussi aujourd'hui. Il y a plein de luttes s'organise Demain, devant le ministère du Travail, il y a l'ensemble des jeunes, l'ensemble des organisations syndicales de la jeunesse qui se, qui, qui, qui, qui se mobilisent, il faut être avec elles et avec eux dans la rue. Le 18 mars, c'est les salariés de l'aérien qui vont être mobilisés contre les licenciements dont ils font les frais. Le 27 mars, il y a aussi la journée contre la précarité pour le logement social et combien n'ont plus les moyens? de bien se nourrir et de se loger dignement aujourd'hui, en France. Donc on a plein de mobilisations, je ne parle même pas des mobilisations sur le climat, je ne sais plus qui en parlait. mais comment on va faire quoi, comment on va faire Et aujourd'hui, moi je suis très heureuse d'être là, parce que ça me, ça me rappelle quand même directement le mouvement des retraites, où on nous faisait des assemblées générales, interprofessionnelles, où en fait, au fur et à mesure, c'est l'ensemble, c'est l'ensemble des professions, des métiers, c'est l'ensemble des personnes dans la société qui venaient de plus en plus se mobiliser. Donc aujourd'hui, il y a 30 lieux, plus de 30 lieux de la culture qui sont occupés. Et vraiment, ça nous donne l'espoir, ça nous donne la force, il faut que ça nous donne la force collectivement. Il faut que l'ensemble de ces luttes dont on crée des cadres, elles aient quelque part euh, les gens qui viennent et les gens qui viennent soutenir à la fois la lutte pour la culture mais aussi l'ensemble des luttes qui sont actuellement en cours. Donc vous nous montrez la voie, on vous remercie pour ça et euh, amplifions nos luttes, convergeons